Eh hey mec, tu feras gaffe, t'as oublié d'enlever l'étiquette, Mais non, ça, c'est euh, au cas où je veux les changer, ça. Mec, ça fait trois ans qu'on les a, ces pantalons. Et donc Et donc Rien de logique. T'en conclues quoi, là que j'ai pas pris de poids en trois ans. Alors que je fais pas de sport. C'est positif.